Alors je dirais qu'ici notre euh, philosophie principale c'est de travailler avec les producteurs bio de la région. Euh, donc on, va, on a créé tout un réseau en fait entre des fermes euh, et puis on a stimulé euh, la en fait, a là, là, un peu la créativité des gens pour transformer certains produits. Des fois, il y a des produits de base qu'ils ont. Et puis, des fois, il faut chercher un petit peu plus loin. Et on ne se gêne pas d'aller vers eux si on a besoin de quelque chose pour qu'ils nous le préparent, pour qu'ils nous le transforment. Et euh, oui... Euh c'est tout un travail de recherche c'est tout un message ça, ça crée une belle, une belle solidarité un, un bon entrain et puis ça dynamise beaucoup l'agriculture régionale on a, il y a le marché bio assez négligé qui regroupe beaucoup, beaucoup d'exposants de, de producteurs de la région moi je m'occupe de ça donc je connais déjà un petit peu les gens en fait et puis c'est voilà à travers ça on sait ce qui se fait et puis on essaie de, de travailler avec eux c'est on dit enfin notre phrase on dit on veut euh, rendre vivant le lien de la terre à la science. Donc c'est ça. En fait. Ok. Cool. Cool. Merci beaucoup, <rire> valoriser ce